Oui, bien. Bon, pas bien ça, le contenant, il dit, il faut que la banque. Qui est là en stock? Qui est là? Bon, bon, oui, ça nous a donné nous 157 riz Et puis nous avons 7 boums d'huile, nous avons 200 sacs de farine. Mais il bah, y a baissé sacs supposés dans oh, le contenant. Et qui va dire que c'est de côté Oh, quoi, pardon, 75 sacs bah fini là Bon mais ça m'a fait bien. On gagne au monde là, m'a juste voué pour moi à le checker continuer. mais met, on met à la banque, on met à l'occuper à faire. Non, pas grave, vous n'importe où, n'importe où, on tenez, on vous engage. C'est pas n'importe où, biaud. C'est un petit jeune homme, qui sous quartier, soukatière, qui montre respectueux. Vous comprenez et on mette fait me confiance. Ok, d'accord. Ok. On déplace l'endet. D'accord, biaud. Mais mais mais pas bien, mais mais oui, on met à l'air, fait poser hein. On déplace l'endet. D'accord, biaud. Bonjour, Nana. Oh, Jimmy. Mais Jimmy. Oui, pourquoi tu vas me venir? Et ça me garde là, oui. Et parce que me disais, monsieur, Allah, là, comprenez? Eh bien, bam je suis bien. Mm -hmm. Ouais, je ne peux pas pa attendre pour moi qu'il ait pu bien faire zèle pour le voler là. Parce que, vous connaissez, avec présence c'est absence Vous ah, comprenez? Et ça me garde, oui. Et il faut que je ouais. Leur ou M. petit, c'est comme si M. Tadou, yo, yo, pété des gemmes pour me parler de pa lumière soleil, la cap brillée. fait ça, cap passe, n'a pas ce que nous sommes, c'est qu'à passer, pas se que nous sommes, tout. Ou Jimmy, franchement, c'est eux même qui mettre de vivre, et faut que nous nous le mions, comme trembler d'amour. Regardez, mm -hmm. bon, Vini, nous parlons trop. Vini, femme, sans tout exister. Je ne pas manger la qu'on est on prépare pour moi sentir bien manger pour manger <coughs> mais avant on peut faire quoi on un papier là on va le oh, okay. okay, okay, okay. et on peut un bon sandwich okay, okay. pour et puis on va le boire un bon bagage pour boire okay, entendez OK OK pour OK, okay. Pour manger allez dans plus aller plus loin OK on manger et puis le finir allez pour moi. OK va aller me eh, hey Jimmy, attendez nous machine on nous gaz? Bon, on y a en demi, oui, demi. Demi, non, chérie, pas qu'à ma machine qui gagne demi de gaz? l'argent, chérie, une machine oh, en gaz. Oh, mais okay, ok, ok, ok. Et puis, mettre code dans poche, pour sous quelque chose d'eux, attendez. Ok, merci, ok. Ok, maintenant, nous, Jimmy. Oh, mais ok. D'accord, chérie. Eh, hey, Jimmy. Ah, mon chère, me pressé là, bam. Allez, avant, on pas au quartier ça passe la brale dans, là. Moi, je ne va mais... ah, mais... oui. la... Pour je ne pas pas temps. OK Je ne pas Domino Je ne pas Je pas ça pire de là, il n'y a pas même mémoire. Ça même, sans me sens que je suis calé, monsieur, dans toute la tête. Nenel, Wadodo, à part parler de vous, monsieur. Ah, mon cher, on va équiper ce qu'il y a la il laide, il fait mal. Mon cher, ça a gagné, c'est des autres qui ont fait un peu Et Jimmy, ce y a Jimmy, c'est Jimmy. Monsieur a viré là, monsieur y a un machin là. Mon cher, monsieur vient a bon, depuis que je suis avec madame Biad, monsieur qui fait toute commission, Monsieur y a en main là, et puis ça je ne c'est vrai, mais ça, non Ah, monsieur, qui est-ce qui fait ça Ah, je ne sais pas Ah, des autres qui la Parce que Ah, mon cher, monsieur, l'autre niveau a là. Ah, mais Dodo, moi, je là. Eh bien, ok, parce que ça, c'est Ah, garçon, ne contrôle, mon cher. Bon, en tout cas, je vais je vais descendre, ok. Oui, je pas avec quatre mois. Il la banque normalement a une identification ah. Bien. Oh, dodo. Ça a passé. Non, là, on a pris le temps. On a mm -hmm. pris le On a pris le temps. Je pas eu je sous de la vente même la rue. Même, même quand je comptais, je n'ai pas eu de me bon. dire fini. Ma Bien, non? Mais on ne pas non, ne pas avec madame. Et bien, sous Non, sous madame, avec Jimmy. Oh, t'en moi. Mon cher, mon <rires> mm. a gros paroles. On a la son son, son, son, Bon, mais ça Eh, Dodo. Meats, oui, bien. Est-ce que madame? Oh, <szczegól delimeler> oh. Biad, parce une madame, est-ce que vous avez dire? Oh, Tu le monde, est chouchou de Mon qui a envie de conseil sous madame moi ou t'as même craqué quand même, pour oh, diable malheureux. Madame, je suis devant boutique, chita sous dans ce alors, la vente, pour que le pour vienne dire ça pour lui. Mais que les nous font, nous méchants, nous craquons les monde, nous détruisons monde. Nous toujours, madame, nous faisons, mais pas nous, pas fait. Ah, bien, c'est ça dit c'est tellement pas qu'étant. Si je me donne le je vais me pousser Bien. Ok. Bon, merci beaucoup. Je vais passer maintenant à tête l'île, je vais jeter. Ok. merci. si je ne pas à côté je pousser même. tellement pas Alors, Merci. Je toujours madame défaut et puis je la Sainte de De ça ne pas C'est ah, pas Comment Jimmy, je pas, Jimmy. Comment Jimmy, bon, je m'en prends Vous êtes avec madame Assyriad là Où est dans encore Comment vous retourner vous là Ah, marchez, pourquoi ne pas les parler ça encore Jimmy, Jimmy, seulement faites espoir Jimmy à madame Mounio. Jimmy, souvent, le temps de m'appeler le ma Bon, non, Paul. pas jeune Jean Nous en tête, nous nous bien camper. Oui. Bon, après, débarque comme ça, donnez-moi un problème, c'est moi qui dépanne. Si je connais comme madame, je, vous de non je, à la ça. De je pas accepter pas Bon, pas pas pas pas D'accord. Oui chez je pas mis la banque là. Je ne pas de point 4, mais je vais regarder moi 4 mois de son mois, aller, identification moi. Tout va bien passer. Okay. OK, et en parlant de ça tout, et tout le monde OK, continuez à là. Et bien, je et suis content. Hein? Mon ame de régler tout le Bien entendu, moi, oublié que payer payé comme tout. Oh oui, compte, oui, mon ame on a travaillé. nous servir. Okay? Mais on ame on a travaill. Mais oui, eh bien, préparer mon jour, mais en fait, préparer quitter pour vous. Mais oui. Pour comprendre, moi, ame en a fait un jury là avec vous pour avoir un pour Tendez, Jimmy. So, Jimmy. Ou pas là, mon ame a dit, tendez Jimmy. Ouh. Bien, bien, bien, et eh, c'est pas ma faute. mais nous, comme ça qu'elle passait, c'est que Jimmy et eh, machine et eh, eh, Jimmy, hein, Lili oh. attendez li, comme si, il n'y bon, oh. euh, eh, bon, ah. bon, eh, hein. a pas expliqué mon accident, bail qui équiper passé. mais mon amour, non, Jimmy, là, donne, ou comprenne, bon, excusez-moi, bon, excusez-moi, acte. Comment tu veux Bien, quand on prend les apports, pas manger, manger, Pas trop, manger. Bien, viens manger, manger, pas faire ça. Pas vous donnez, hein. Oh, m'bocaye, m'virez. À tout mon toi, oh. Ça n'est que a dit qu'il vrai. La femme n'est pas levée si elle n'est pas Madame n'a pas la ne veut pas manger et elle me dit, « Parle pas vente, vente, de l'autre. » Je vais frapper pour me pour continuer à manger. Parce que ay, si elle n'est pas levé, je vais faire, me défendre. Je vais le Oui, qui est ça Bonsoir papa. Comment est-ce que tu dis ah, mon petit problème. C'est là problème, nous va chercher le Nous ne des pas pour temps. Dans le temps, nous allons dire, la caille, on pas faire de dimanche, c'est C'est moi pour les lois, Ça, lois, Ok, bouteilles, moi. bouteilles, moi. Ok, acheter acheter, la Eh, tu Je vais avec désagrément. Et regardez, non. Vous m'avez regardé, puis j'ai ton là. J'ai ton coup là. J'ai ton cou. levez on nous, nous disait, c'est pour J'ai ton coup. OK. dit tout ce que vous de ça, puis dites moi, ouais, moi venez, ça, la caille, Pour me condition, madame, je trouve Jimmy. Erradia. si vous rentrez, a Jimmy, tôt devant C'est ça que les mains pousser, moi, mes même j'étais. On fatigue pas, il n'y cause. Ok, petit, mais... des gens il est loin. ça, il Pas pouvoir dire père, fils, esprit Pas pouvoir dire le fils, le Pas pouvoir le le le ma ma Ma si j'avais trop, pourquoi on marcher avec mes pièces, je disais, pour cause, pour raison, pour consacrer mon déplacement. Et faire, vous je vais pour faire des des dit mais il Monsieur, dame la société, bonsoir. Je ne pas à pas le dire à la société. la société. bonsoir. ne pas le ça, la société. Je vais pas Papa, la Je la la alors qu'on ces ce service-là, le service-là. Faites attention! Faites attention! Faites attention! Ah, et pas me ça. c'est ça, Ah, moi-même, m'a fait. Parce que ne nous pas nous, nous de l'argent. Je vois l'argent pour acheter tout le tout Moi-même, je vais manger, monsieur. Je venir travailler dans boutique-là bas moi. Entrez, entre, entre, entre, entrez, entrez, entrez. entendez pour le travail? Vous pouvez et puis de les on va toujours parler avec madame, ail, on ne parle pas avec nous, on ne avec lui, il ne bon, distance, pas distancer, la ne va pas se dire, Et même, moi-même, ça, en va Salut, Salut, on Moi-même, pas on on Salut, Ça, c'est le travail diable, le il y a eu les tout le travail vous fait. le travail. fait le fait le faire fait le travail. fait le fait le travail. fait le fait le travail. fait le travail. fait le travail. fait le fait fait travail. fait on les a fait ça pour faire avec lui, puis bah on finit, nous on a travaillé, puis nous a travaillé, on a comme ça. Monsieur, la société, bonsoir. Et côté monsieur, il y a là. Même ben moi, même ben moi. Bon, on le à... bon, là, parce que passez bon ici. Est-ce qu'on vous mis gaz bien ça, c'est quand même je ne sais pas. Je ne pas, je ne sais pas, je ne sais je ne pas, Malévendier c'est Monsieur va le chercher. Monsieur tout de suite parce qu'il y a P.O. nous oui nous et l'eau pour ça oh oh nous pour accompagner Monsieur à vous le oui, papa, j'ai un temps, je connais. Je suis comme un joueur, jours, trois jours, trois jours, jours. Et moi-même, je ne l'ai même je pas Je Je de me Je Je Je Premier cash la bralpem, premier col bralpem, c'est madame Mouel tout refilé. Deuxième, c'est l'argent boutique là. troisième, c'est auto acheter balai. La pente à l'autre matin, midi soir. Mais bonjour, dégage, vous avez un peu de temps, mais vous. Oui. Ah, non, mais là, on rêve, oui. Qui rêve vous fait Moi, non. Non, non, pas ça. Moi, non, belle, belle, belle caille. Et moi, je suis là, je suis là, dedans là, Une belle, belle, belle caille, je boutique là, dedans Et moi, c'est moi qui vends. Et bien, je suis là, je Comment Adam, tu es un bonheur. Pourquoi tu ça. Je me connaît. gade, Regarde, regarde, regarde, regarde. Je Moi Je suis là. Je ne là, Je ne sais Je ne sais Je Je Je Je je dit m'avait pas bon pour pour ça? Moi d'ailleurs mon nom même mais on vient chercher où on vient chercher là? Ma ni. Jimmy, Jimmy oui, Jimmy, c'est possible un de mes amis. Jimmy, Jimmy, où? Ça Jimmy là? Jimmy, Jimmy, ça est qui est tout long, es... oh. là, là. là, nanel Ça comment, Jimmy Couché, ça Jimmy Jimmy Dimon, un rêve. Jimmy m'a dit. Couñala. Salgé, salgé, salgé, salgé, salgé, salgé, salgé, salgé, salgé, salgé, salgé, salgé, salgé, salgé, salgé, salgé, monsieur Dodo oui, mon ami ça ça ça ça ça ça ça ça ça ça ça ça ça ça ça ça moi Je même paix du zombie. Même paix Même Même paix du zombie. Même paix du zombie. Même paix du zombie. Même paix du ce Même paix du zombie. Qui paix du zombie. Même paix Oui zombie. Même paix du zombie. Même du ça ah, Jimmy qui est Jimmy mourit. Ah. Jimmy mourit. Jimmy mourit. Ah? Jimmy mourit. Jimmy non <rires> mourit Jimmy va mourit Jimmy mourit. Je pas <rires> de crier parce que ça... Euh, ça tellement euh, fait mal à pas crier. Même... Jimmy <rires> mourit. <-ui. rires> me mes bon Jimmy mourit. <rires> Chérie. Talking about your friend, man. <sighs> Avant de comprendre ce qu'a fait je Bien, euh, euh, on un jeune homme qui est sous Katia, un monde bien gentil. Elle même la nous dernièrement. Ah, petite, elle non, mais là, l'amour non rien depuis qu'il est mort. Il va mourir longtemps, non Et vous êtes ça quoi je suis M'oblige à faire mais y a deux on va en dire maman, on va en dire papa. On va en dire papa. On va en dire papa. oui va en dire papa. On va en en dire papa. On va en dire papa. Hein, C'est fou, hmm. -ce oui, oui, oui, oui, Dodo. Mon oui. cher, euh, même si bien la peine, nous ne pouvons pas avoir de Même si il la peine de l'église. Vous je Oh, oh, j'ai à oh, Jimmy, mon Dieu. Mon... mon Dieu, que me devant ça? Qui devant oh, Dieu. Regardez Jimmy, non. C'est comme bon si c'est dormi l'abdomi. Oui, oh, <rires> il dormi bah, je riquelle, belle belle belle. Une une ouais. Oui! Oh, ma Mais madame. Non, vous Oh, Ah, moi, oh, dame, pourquoi, ou oui. oui, oui. <engagement> On Bon, madame dans Oui, madame dans l'enterrement, bon diable, petit négle Ça fait nous toute la peine. Où ah, oui, ça domine ça madame dans pile. Oui, lui seulement revient dans l'église, elle paraît devant ce qu'elle a tombé sous ce oh, qu'elle là. Oh, j'ai c'était une douleur qui n'a pas d'explication. Ça, c'est pas, ok, merci beaucoup. Ah, beaucoup. même si vous êtes avoué dans la province parce ma que vous l'otamant parce que il ok. en pile. Mon cher la peine, dit, la mais madame, c'est c'est ce c'est je ne pas je bon, pas je ne avec madame, na, pas pas ah, Bon, bien où affectée. Eh bien, ok, bon mal, et bien. Vous êtes le médecin parce qu'elle a des problèmes. Ok, d'accord. Uh -huh. Madame n'a tombé crise, tombé sur moi. Moi, je ne pas je oui, avant <coughs> <en> fini. <coughs> Oui, mais bien, je la base, pas, pas, pas, sensible. <coughs> a de te. Ah. Vous comprenez ma peine, et faire bien tellement fait mal, je ah. ah. pas <coughs> ben si, En tout cas, nous sommes tous nous mal nous je En tout cas, nous tous bien mal je coucher parce que nous En tout cas, nous Nous amis, ou bien pile la ville de la Velle. On dit faut la Noël. Bon ben sang, ans, Oh oh, et maintenant mon con est tellement pas mal Oui, pas ça. mais ça, c'est un Côté lié là, côté lié là. Machine pas de faire rentrer Non, pas faut faire Pas de côté. Bonjour mm. content. Hein. Mais oui. Mais oui. Oh! Mais l'imagine, non. Pièce, ça fait mal. Ah, ça passe, c'est du migle. Eh, Dimi. Ouais, ouais. Vous pouvez connaître madame ça. Ouais, vous connaître les, oui. C'est bon mon nom. Oui. C'est mon nom. Ouais, mais on oui. oui. est là, oui. Vous pouvez même toujours. Ah bah à bah de bah c'est dans bah bah bah bah bah la fête clé et oui, oh. oui. ou oh. bah <coughs> bah bah bah bah bah bah bah bah c'est bah bah bah bah la bah bah bah bah c'est moi. C'est moi. C'est moi. C'est moi. C'est moi. C'est moi. C'est moi. C'est moi. C'est moi. C'est moi. moi cachette ou avec la cachette, on a mis des on a pris un vieux, on a pris un vieux, on a un Nous on Nous là. Moi même dois faire au même bagabon m'appelle au matin midi soir ou à respecter madame monde madame monde quelque soit monde dans son piège lié sous piégé. piège